Bonjour mes petits j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo euh, Je vous fais la vidéo dans la voiture parce que bah, là j'en profite et tout, j'accompagne ma pote Adrienne euh, Et en attendant qu'elle arrive, je me suis dit je vais vous faire la petite story time En fait je vous explique, comme vous avez pu le voir au clic, au clic, au titre, c'est vraiment euh, story time Pas coup de gueule, j'espère qu'elle arrive pas Mais story time en mode, euh, on m'a vraiment pris pour un jambon de monde, par, voilà Je me suis réveillée le jour et je me suis dit, parce que j'ai fait une insomnie, il était 5 euh, Et j'ai repensé une histoire Bref, si euh, la story time t'intéresse, reste pour la suite l'histoire même réelle, je vais vous expliquer un petit peu tous les coups de crasse qu'on m'a fait mais on a pas de Jimmy non plus, mais Jimmy Life et Dieu merci, j'ai quand même des bons potes mes petits chicanes au final j'ai décidé de vous raconter que la deuxième histoire donc en fait, je vais, je vais essayer de ne pas donner les blases et tout, mais ça va être compliqué j'arrive à l'unif je vous dis c'est réglé, donc aucun souci maintenant, tout est réglé, pas de problème mais je vous raconte, et je peux paraître virulente et tout énervée mais pas du tout, c'est bien, je parle avec les tout, je ne suis pas énervée je suis plus énervée en tout cas. On arrive à l'unif et tout. On a une bande de potes et tout. Vraiment, on est pas mal du tout. Une bonne quinzaine et tout. Plein de gens que j'aime bien, d'autres que j'aime moins. Mais t'as capté. Je traîne avec des gens qui ont. Je traîne d'abord avec une fille. On va l'appeler Sophia. Pas du tout rebeu, mais on va l'appeler Sophia. Jolie, belge, je suis pas et tout. On traîne ensemble. On est vraiment à deux de base. Hein. De rythme, on dingue et tout On s'est rencontrés par en octobre et tout Parce qu'elle connaissait une pote à moi Que j'avais aussi rencontrée Bref, l'unif première et tout hein, On fait la rencontre, On a eu le feeling et tout, bref On devient un pote et tout On croit, on voit, on a des potes Après, on a des potes en commun, tout ça là, là. On commence, on est blindés On est de blindés, on fait des soirées ensemble et tout Du coup, on rencontre une autre pote qu'on va appeler euh, Mélanie Après, on devient du coup un trio Sophia, Mélanie, moi Rigole et tout On fait nos soirées Nanana, à trois et tout nanana Franchement, on se met trop bien. On rigole bien ensemble et tout. On se rigole, on fête ensemble, on fait les quatre en nanana, on rigole bien, tout ça et tout, on kiffe. Cette euh, Mélanie, elle a des bails avec un pote du groupe qu'on va appeler euh, Mamadou. Elle a des bails avec lui. Sachant que Mamadou, c'est mon pote de base. En fait, je les ai, on s'est rencontrés, on s'est rencontrés tous ensemble, tu vois. C'est pas comme si j'ai rencontré, euh, comment je l'ai appelé, euh, Mélanie. Qui m'a présenté Mamadou, donc je peux comprendre qu'après, quand elle est baillée avec Mamadou, elle m'a dit C'est pas cool que tu pas avec. Non, ça veut dire que je les en même temps. Donc, même pied d'égalité. Moi, je m'entendais hyper bien avec Mamadou. Pour moi, c'était comme mon frère de cœur et tout. Non, on s'entendait trop bien. Et Mamadou a toujours été claire avec euh, Mélanie en disant Écoute, il n'y a rien entre nous. Oh, rien de ça, rien de sérieux. Ouais, mais elle n'a pas voulu écouter, elle a fait ses bails. C'est son problème, on s'en fout. Moi, je m'entends comme Moi, je suis comme ça avec Mamadou. Moi, je disais en plus au film à sofia parce que c'était vraiment elle comme ça que j'étais de base j'ai ah, l'impression qu'il m'aime bien un peu je dis mais tu dis pas parce que voilà euh, même si mélanie c'est ma pote ben euh, mamadou c'est mon pote il a des bails avec euh, avec mélanie donc je vais pas commencer à dire à mélanie oui mais je pense que mamadou m'aime bien je me bats les couilles frère c'est une impression parce qu'il me parlait beaucoup il faisait pas des crises de jalousie vu que j'avais pêché un autre mec du groupe que lui on va pas lui donner de prénom on l'appelle x bar parce que maintenant je l'ai barré de ma vie ce connard il m'a rien fait de mal mais il arrêtait de me parler comme ça du jour au lendemain. Qu'il aille bien se faire foutre. Donc, là, on même pas lui donner. On va X-Bar. J'avais pêché X-Bar et tout. Je sais pas, à chaque fois, ma vie me vannait avec et tout. On dirait, ah il était jaloux. Je crois, une fois même, j'avais dit, quoi, t'es jaloux, quoi. Qu'est-ce qu'il y a et tout. Bref. Et c'est pas. Ah euh... oh, merde, elle est là. Bon, alors, je sais plus du tout ce que je disais. J'ai essayé de réécouter pour me remettre dedans, mais on est quand même à un à deux jours plus tard. J'ai complètement perdu le fil de ce que je disais. Ah, moi, j'avais expliqué à Sofia que euh, je pensais que Mamadou me bien, mais à euh, ma foi, je n'étais pas sûre, je dis, tu ne balances pas. Mélanie a des bails avec Mamadou, il lui dit clair que ça sera sera qu'en bail, mais il n'y aura rien de plus. Elle y croit, elle n'y croit pas, est love, bah, love. il ne l'aime pas, il ne l'aime, bref, il la Enfin, il la tège comme un genre, euh, un jour, elle est dans la rue, elle le voit, elle voit qu'il avait une go Bam, elle apprend que c'est sa beau. Bon, lui, il ne lui avait rien promis, il avait toujours dit, écoute, on se mettra... Enfin, je te kiffe pas, je suis pas une love de toi, quoi. Et oui, c'est clair, il l'a toujours su. Je sais pas que c'est la meilleure des solutions, mais du moment, il se doit rien, il fait ce qu'il veut. Et moi, je j'ai pas prendre partie. Surtout que les bords étaient définis. Moi, je lui toujours dit aussi à Mélanie, écoute, toi-même, tu sais que t'as quelque chose. Ouais, on a fini kiff, kiff. Bim. Elle a arrêté de lui parler, du coup, normal. Tout le monde a dit pareil. Elle était énervée sur lui. Il y a des gens qui ont commencé à prendre parti dans le groupe. sauf moi évidemment, parce que... Ben, je m'entendais bien. « c'était mon pote. » C'est là que les problèmes ont commencé. Ça, c'est le premier. raconte vraiment avant le vrai bail d'eux. On se souvient Les problèmes ont commencé. Elles n'étaient pas contentes. Elles ont commencé à me dire... Euh, non. Petit à petit, je sais pas. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression qu'il y a quand même eu d'autres... Bye, je me rappelle plus trop, mais je sais que, comment ça, me dire, euh, ouais, mais c'est pas cool, que. Non! Ouais, je suis sûre, il y a un truc bizarre entre euh, toi et Mamadou. Sur, euh, je sais pas, peut-être que peut moi je le kiffais, ou y avait, en tout cas, il y avait un truc bizarre. Je disais, ben bah, non, a rien. Tu vois, parce qu'en soi, il ne se passait rien. Tu es juste amie. Donc, il n'y avait rien. Ouais, mais non, c'est bizarre, pourquoi vous êtes super proche? Ça fait dix ans et demi qu'on était proches. C'est pas c'est pas au moment où ça se gâte entre vous que tu vas commencer à me dire ouais mais t'es proche pas proche. Arrête. Non y a pas. Y a pas. Moi bon, dis pas ce que je dois faire. La preuve, moi j'ai continué à lui parler. Euh, bref, plus maintenant parce que il euh, eu d'autres. Euh, bref, c'est pas important mais on se parle plus maintenant. Enfin j'ai pas arrêté de lui parler, on n'a pas arrêté de se parler on se dit on fait tout qu'on soit. Pour euh, l'histoire hein, non pas du tout. Alors pas du tout si vous saviez. Bref, les boucles font beaucoup de bruit je pense. Je disais, donc, ça commence à me, à me tacler un peu, à me piquer. Pas tacler, piquer. Ouais, mais vous êtes proche, c'est bizarre. Ouais, mais ça se fait pas trop. Ah, oh, c'est bizarre. Euh, T'es quand même proche de lui. Pourquoi non, non, non, Limite, prends partie, en gros. Moi, j'ai toujours dit, ben... Tu sais, euh, en gros, ça m'a reproché. Ça ça m'a reproché, donc, d'être proche de lui. Alors que il avait fait du mal à ma pote, euh, Mélanie. Et de moi, de continuer à parler avec, rigoler avec... Donc, c'est ce qui m'était reproché. Et en gros, limite, c'était un ultimatum limite. Hein. Donc, ça me disait Oui, mais ça se fait pas trop. Nanana, nanana, nanana. T'as pas à être proche de lui. Je te mets les gars, si je suis proche, pas... oui, mais non, ça se fait pas pour ça. Je vais y balancer après. <rire> ça moi, je m'en fous. Et puis, le talent, je te dis Les autres qui ont bien pris parti. En mode Ouais, j'avoue, et puis t'en as une. Ça n'a jamais été vraiment ma pote. Mais elle, j quand elle était avec moi, Ouais, non, j les filles abusent quand même. Euh, t'as le droit d'être pote avec lui Puis quand elle est fille Ouais je comprends quand même frère je, Vous allez me dire Oui mais tu, dans une histoire Tu peux comprendre les deux parties Et tu peux être avec l'un Et avec l'autre Mais non Elle c'est juste qu'elle est faux Voilà Je suis d'accord que dans une histoire Tu peux comprendre l'un Comprendre l'autre Te mettre à la place des deux Mais il y a une différence entre ça Et entre dire Ouais j'avoue t'as raison Non la Elle abuse frie, Elle abuse Et quand t'as écrit Ouais non mais les filles Elles abusent Elles sont tout tu T'as le droit d'être pote avec lui ta ta ta ta ta, ta, ta, ta, ta. Tout ça pour dire, on se fight un peu, c'est un peu froid. Du coup, moi, je ne suis plus trop pote avec. On est pote, mais on, on s'éloigne. Moi, je m'éloigne de Mélanie parce que je l'aimais bien. Mais voilà, on s'est éloigné. On se parlait quand même un peu avec euh, Sophia, mais elle a quand même fort pris avec Mélanie. Sachant que je n'avais rien fait. D'accord. Sachant que j'ai tout à fait le droit à charité. Bref. Pourquoi j'ai l'hôpital charité Parce que vous allez voir après. Bref, maintenant. Mélanie, elle a plus rien à voir dans cette histoire, on arrive avec Sophie. Moi je rate, je mon année. Et après moi, je me rabiboche avec, so avec Sophia, hein. on rigole, on chill et tout. Et durant l'année, je repère un mec. Je trouve, je trouve très bien. J'ai ah, un pas mal et tout. Non, non. Genre, je montre un peu à Sophia, genre moi, ah, non, non, non, je montre et tout, tout ça, tout ça. Et le truc c'est que Sophia me lâche des ouais mais c'est pas mon style, ça va, mais c'est pas mon style. Mm -hmm. Bim comme par hasard, on va dire que c'est un hasard parce que le mec que je trouvais beau avait des cours de langue. Donc anglais, néerlandais, bazar. Et dans le groupe qu'il avait choisi, il y avait un autre mec que Sofia aime bien. Elle te dira qu'elle n'a jamais été dans ce groupe. Parce qu'il était là, mais elle-même, elle sait que c'est faux. Parce qu'il restait deux groupes, elle aurait pu prendre l'autre. Elle le sait, je l'ai déjà dit en enfin, face. Hein. Elle sait que je vais faire story time, elle sait que je vais parler, elle sait que je vais mettre, je vais la mettre dans la sauce. Et ça, en plus, c'est sans N, je crois que ça se voit. Elle décide de se mettre dans le groupe, même groupe de cours, hein, que, donc, le mec que j'ai je ne sais pas comment on va l'appeler, on va l'appeler euh, Z. Z. Moi, je sais pourquoi je l'appelle Z. Donc elle était dans le même groupe et lui il avait ses potes et et il y avait aussi donc son crush. On va l'appeler Za. Et en fait quand on est d'accord que quand tu es dans un groupe de TP, moi j'étais dans mon groupe de TP, tu parles pas à tout le monde, tu parles pas tout, tu es pas obligé d'être avec tout le monde, tu suis pas obligé de parler à tout le monde. Comme par hasard, même pas elle se... même pas les proches de Za. Non, le... comment commence à être pote avec Z et tout Moi je je vois, moi je sens les choses venir, tu vois. Ouais, c'est -ce quand même bizarre, je commence à lui dire, ouais, c'est quand même bizarre, euh... nanana, non, non. c'est pas, allez, deviens pote avec, il, sort... il sera juste sur Facebook, il s'envoie des messages, nanana, non, non. mais depuis quand, en fait, non, enfin, non, non, ben moi, je suis pas d'accord, voilà, tu commences pas être pote, à la limite, allez, allez, allez, allez, allez limite, limite, ouais, limite tes potes avec le crush de, ta... de... de ta, de ta, big pote allez, limite, Sachant que tu n'es pas obligé dans la vie d'être bien avec tout le monde. Es dans cette épée, tu n'es pas obligé de parler à tout le monde, mais parler rigole. Là, là, là, là. Je elle va y arriver. Mes amis me disaient, ouais, méfie-toi un peu. Un jour, elle m'envoie un message. Oui, euh, chose part avec euh, Z. Ils euh, Z, m'avaient fait leur course ou je sais pas quoi. Tu veux venir oh. Pardon Qu'est-ce que tu fais Déjà... Ah, J'ai dit que j'avais plus le seum, mais quand j'y repense, oh, ça me fout le seum. En vrai, quand j'y repense, là, ça me fout le seum. Putain, j'aurais peut-être pas de faire cette story time, parce qu'à tout moment, je sors de cette vidéo, je parle plus à personne. T'as capté ou pas Comment ça Moi, je sens le truc arriver. Et je dis, c'est bon. Là, je me dis, c'est bon. C'est bon. Je sentais, je sentais le bail arriver. Et la preuve, trois mois plus tard, j'apprends qu'ils se sont péchots. Péchots. Donc là je reviens en arrière de l'histoire À ce moment j'avais pas encore su qu'il s'était pécho Et c'est l'épisode après le spar Quand j'ai décidé d'arrêter de lui parler On se parlait plus parce que je dis non Elle le cul je crois qu'elle en envoyé pas même ça Je dis non tu te fous de ma gueule c'est bon Fais ta vie parce que je sentais qu'elle pas y arriver Non mais rien non non non, Si je peux parler Elle essaie de me parler je dis non je le sais je suis en train d'essayer de me faire à l'envers je le sens Pendant un mois même plus elle essaie de me parler Mais tu vois en fait j'ai pris J'ai préféré prendre du recul Genre m'éloigner avant d'avoir la bombe en pleine gueule, parce que je le sentais arriver, je le sentais venir, tu vois, quand tu sens sors, sors, tu ne peux, peux rien faire. Une fois, elle m'envoie un message, elle m'envoie un message genre, euh, oui, euh, j'aimerais bien qu'on discute, hein, est-ce qu'on peut se voir Je dis oui. Elle ne s'attendait pas à ce que je réponde au message, comme elle me a dit. J'avais pris sur moi, je, je m'étais dit, il, était, il serait temps d'avoir une discussion avec elle. J'allais pas moi aller vers elle, parce que pour moi, c'est elle qui est en mais elle vient vers moi, il n'y a pas de souci. On parle, elle me dit, bon, elle dit qu'elle sait que j'ai toujours été là pour elle. C'est vrai, toujours, je suis là pour elle, en un an, parce qu'on ne t'a mis que depuis un an, mais je, voilà. Euh, je ne vais pas me lancer des fleurs, mais je pense que je suis quand même pour beaucoup dans sa confiance en elle. Voilà, toujours essayer de pousser vers l'avant. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire avec mes amis. J'essaye de pousser les gens vers l'avant et pas rabaisser les gens, faire en sorte qu'ils sentent du mal ou quoi. Et là, elle me dit, donc elle me dit... Mais, mal, euh... ah elle est mal, mais je le sens arriver. Je... on s'est embrassé avec Z. J'étais au bout de ma life. suis au bout de ma life parce que vous allez me dire, oui, mais c'est que coton croche. Mais alors, je vais vous prendre un bête exemple. Si je mets un sense, tu le prends, frère quand je vais mettre 1000 balles, tu vas faire quoi Tu vas me les voler, tu vas me planter, tu vas... Ben moi, je parle du même principe, c'est que mon crush, mais justement, c'est que mon crush, donc laisse tomber, laisse, laisse tomber, va. Tu vois, et ça se fait pas, c'est des trucs que tu fais pas entre potes et tout, donc euh, ça se fait pas, tu pécho pas le crush de ta pote, que tu sois bourré. non, non, non, non, non, non. tu fais pas ça, ça se fait pas. Mais, donc elle ça. pas vous mentir, j'étais au bout de ma live, j'allais parce que j'étais déçue, pas énervée, déçue, parce que quand, quand tu estimes vraiment quelqu'un et que... Tu vois, parce que oui, je me doutais, mais il y, a des, il y a une différence entre se douter et avoir la confirmation. Elle a eu ah, l'honnêteté de me le dire. C'est tout à son honneur. Surtout que surtout que je sais qu'il y a deux potes à elle qui lui ont dit « Ah non, mais ne dis rien à Fridiane, Parce que dans tous les cas, elle ne le saura jamais. Au moins, elle a eu les couilles de me le dire. Hein? Et c'est les deux, les deux personnes qui lui ont dit ça, c'est quand même des gens avec qui « Je n'avais rien. » Aucun souci, qui ont décidé de prendre parti quand j'ai quand euh, Sophie et moi on ne se parlait plus. Prends pas parti, tu as deux potes. Moi, j'ai jamais pris parti. Quand je t'en dispute avec Sophia, je demandais à personne de prendre parti. Prenez pas parti, tu as le droit d'être poté. Avec elle. On est des gens, des responsables, des adultes, des vaccinés. Tu parles avec qui tu veux. Elle m'a pas, elle m'a pas. M'avait pas encore, et même quand j'ai su qu'elle m'avait fait ça, euh, je sais pas pourtant que j'ai dit aux gens, ne lui parlez plus, c'est bon, vous choisissez, elle m'a fait ça, non, non, non, si tu parles avec elle, c'est que tu d'accord avec ça. Non, tu as le droit de dire, ok, je suis pas d'accord avec ce que euh, Sophia t'a fait, je suis pas ton avis, mais continue à lui parler, tu vois ce que je veux dire. Moi, je n'ai jamais demandé qu'on prenne de partie, et eux, carrément, les deux zinzins, les deux zigotos, là, ils me disent, ouais, vas-y, il lui dit pas, elle le saura jamais. Frère, ben, je l'ai su, t'inquiète que je l'ai su. Du coup, j'étais très énervée et tout. Très déçue, surtout. là ah, Parce que moi, du coup, euh, même si je l'adore maintenant, c'est quelqu'un qui je ferai plus jamais confiance. Plus jamais. Du moins, par rapport à, au mec ou au convoi. Plus jamais. Plus jamais. jamais. Je pourrais, mais... Non, je pourrais pas en vrai. Non, pourquoi je dis je pourrais Genre, je pourrais, mais je veux bah, pas. Non, c'est même pas que je veux pas. C'est que je pourrais plus. À un moment donné, tu peux pas. Moi, tu, moi, je, tu me brises ma confiance une fois, c'est mort. Mais maintenant, c'est vraiment quelqu'un que je et je n'ai plus aucune haine. Euh, franchement, si j'avais le besoin, je vous l'aurais dit. Hein. Sinon, alors je suis une grosse malade aller en vacances avec elle, de kiffer avec elle. Elle allait venir au Bled avec moi, la tout est reporté. Au Bled, donc mon pays, Cameroun, avec moi en vacances, euh, c'est pas pour la détester. C'est pas tu détestes pas quelqu'un, tu vas te taper un mot Bled avec elle. Non. Donc euh, vraiment, je l'adore. C'est vraiment. À part ça, hein. c'est vraiment une meuf super chouette. Elle m'a hébergée quand même moi première en Allemagne. Bref. Elle est très généreuse et tout. Mais voilà, elle a merdé. On fait tous des erreurs, mais la merdée, ah, ah. elle a merdé. Et elle m'a fortement déçue. Et j'étais très triste. Et voilà. Et j'ai décidé de la pardonner. Qui suis-je pour ne pas pardonner Mais c'est pas parce que je pardonne que j'oublie. Hein? Je n'oublie pas, ça c'est sûr. Mais bon, à un moment donné, euh, elle s'est excusée. Elle me dit c'est trop facile, c'est vrai, c'est trop facile de s'excuser, c'est fait, c'est fait, maintenant, ma foi, qu'est-ce qu'il y a Et puis j'ai pesé pour elle. Et j'étais plus heureuse en, la, en reparlant avec elle qu'en faisant la gueule, en étant aigri pas lui reparler et tout. En vrai, j'aurais très bien pu lui dire, écoute. Je te pardonne pas mais je t'en veux pas. Enfin, du sens, je te pardonne pas, mais je, je vais pas te porter en haine, mais on se parle plus, tu fais ta vie. Mes frères, je suis comme qui fait un avec c'est une meuf drôle et tout. On a bien qui fait je peser. Je dis ok, je préfère notre amitié par rapport à ça. Voilà, et c'est tout. Et voilà, donc moi j'ai réussi à pardonner. Sachant que, vous inquiétez pas, que j'ai plein d'amis qui m'ont dit mais free, mais comment Et encore jusqu'à maintenant, j'ai des amis qui ne comprennent pas comment j'ai fait pour la, pour la pardonner, pour redevenir pote avec elle. Que c'est pas normal qu'elle me refera le même coup. na Il dit moi une fois, honte à toi. Traille-moi deux fois, honte à moi. Si je lui laisse l'occasion de me refaire un coup, je vais même pas l'envoler. Je vais l'envoler à moi en mode Ah, tu une grosse bouffe. Mais je pense pas. J'espère pas. Je pense qu'elle a retenu la leçon parce que. Je pense que la deuxième fois je serais pas aussi gentille que ça. Voilà, parce que j'étais très gentille, hein. sachant que je suis quelqu'un de base. Je m'améliore par rapport à ça. Très rancunière, très rancunière. J ai, j ai vraiment, je suis quelqu'un, j'ai les dents, j'ai les mots quand je les contre toi. Tu es dans mon biseur. parce que je vous dis avant qu'on se réconcilie, on se ouais, je ne sais pas bonjour. Du sens quand elle débarquait, qu'elle voyait que j'étais avec des potes qu'on avait en commun et qu'elle devait leur dire bonjour et me dire bonjour, je disais non, dégage. Euh, regarder de travers et tout. Euh. Je me rappelle même quand on, on, quand on était en froid et tout, euh, quand on allait en soirée, c'est elle qui était pas belle. Et c'est elle qui passait une soirée de merde. Parce que tellement, je suis, quand, si je vais être mauvaise, je serai mauvaise, attention. Hein. Mais là, euh, j'ai décidé de pardonner parce qu'on se retrouve bien et c'est comme une chouette personne. Donc apprenez aussi à pardonner, les gars. Mais après, si tu as pas de pardonner, pardonne pas. Hein, voilà. Moi, je pardonne aussi parce que je suis certaine qu'elle ne refera plus ça. Maintenant, à, à tout moment, dans un mois, je vous dis, euh, je vous dis elle me refait le même coup et là, je donne son vrai blas, ça va voilà. De toute façon, euh, tout le monde saura, enfin tous ceux qui savent, sauront de qui je parle. Et voilà, donc mes petits chickens, j'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà euh, que j'ai pas été trop longue, je pense que la story time elle, elle sera quand même assez longue. Et encore, dites-vous que j'ai vraiment sauté des parties et tout parce que franchement, euh, c'est une année, euh, ici il y a deux ans c'était carnage, genre j'ai passé ma première année de l'université au top, on a été à la mer avec tous ceux-là. Les potes et tout, tout ça, tic-tac, on a kiffé. Et vers la fin de l'année, ben, quand il y a eu le l'embrouille entre Mélanie et Mamadou, ça s'est gâté. Ça à dire c'est gâté. Et comme je ne suis pas une moutonne, et que je ne prends pas partie, comme je fais ce que je veux, voilà, j'étais prise dans le collimateur pour faire ma victime. Disait, oui, ça se fait pas, nanana, tu pas de pote avec. Et après, bim, ça va pécho, mon crush. Allez, qui Mais elle-même, elle a reconnu ça. Elle a dit, oui, j'avoue, c'est un peu hôpital charité. Hein. Elle me l'avait dit, parce que je dis, ah, ça me reprochait d'être pote avec Mamadou. Mais. Ah si Mamadou, madou voit ce truc à dire tu m'as respecté comment tu m'appelles madou dans le Voilà, très euh, très foutage de gueule cette année vraiment j'étais là avec ma pote parleur elle était là vraiment alors ils m'ont cassé les coups Surtout que. Putain mais là je je, je, la, je loupe des parties surtout que Sofia elle qui fait un mec qui s'appelle Noé. Bon je veux dire son vrai blaze on se les il regrettera jamais. Et elle m'a elle m'a a alors, elle inventé une histoire aussi à un moment. Sophia qui fait Noé du sang, c'était un autre de ses croches, mais elle était toujours en crush sur Za. parce que lui, c'est l'homme de sa vie. Cette partie de l'histoire, c'est quand on était en froid par rapport à Mamadou, et que du coup, on ne se parlait plus, étant donné qu'elle avait pris parti pour Mélanie. Et du coup, elle essaie quand même de me trouver des noises. Oui, t'essayes de mettre Paola en relation avec Noé, alors que, alors que, alors, juste une fois, on a vu que Noé était à l'effet. Du coup, j'ai dit à... Sophia, oh putain, on a vu euh, Noé euh, de fois pas Paola. Ah, mais tu veux les mettre Je te jure, je vous jure. Ah, elle m'avait fait un cirque. J'étais là, quoi Genre, moi, j'ai que ça à faire. Allez, mettre Paola en relation avec Noé. Noé, je ne le connais pas. Qu'est-ce que je vais... Qu'est-ce que j'ai déjà... Des... Ma vie, déjà, quest qu ce que je vais aller essayer de trop mettre les gens ensemble alors que je ne le connais pas Bref, tout ça après pour me faire un coup de plus. Allez, cadeau, c'est pour moi. Voilà, bon, la mif... J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à la prochaine, bonne prochaine vidéo. Faites attention à ne pas blesser vos amis. Essayez de pardonner quand même. Si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas grave. Mais soyez heureux. Ça sert à rien d'avoir de la rancœur. Continuez. Tu as le droit de faire ta vie, de ne pas pardonner quelqu'un. Mais toi, essaye d'être en paix avec toi-même. Allez, c'est tout pour moi. Bisous.